Donc, je m'appelle Raïssa, je suis euh, membre de l'association Educabis. C'est une association en fait, qui, euh, qui a pour but d'aider à la scolarité des enfants, dans un premier temps. Ce que nous, au fait, c'est qu'on euh, fonctionne dans les zones rurales du Cameroun. Nous sommes basés exactement au Cameroun, même si le siège est sur Paris. Donc on aide à la scolarité des enfants, on paye les pensions scolaires, on fournit euh, les fournitures scolaires, tout ce qui est manuel au fait, les livres, les cahiers, les stylos, les craies... Euh tout le nécessaire. Les codes coûtent cher, ce n'est pas accessible à tout le monde, surtout dans les zones rurales. C'est pour ça qu'on est vraiment ciblé dans les zones rurales pour l'instant, c'est le plus important. C'est important en fait parce qu'au euh, 21 e siècle, il ne devrait pas y avoir des enfants à la maison, dans les rues, à, à traîner euh, alors qu'ils ont la possibilité d'apprendre. L'éducation c'est avoir une identité, sans éducation on ne peut rien faire. Euh, ça a commencé, c'est mon frère qui a fait ce projet-là parce qu'il a eu à subir les exclusions scolaires. Ils ne sont pas issus d'une famille riche. Donc euh, il a été exclu de plusieurs écoles. Par rapport à ça, au fait, ça l'a énormément chagriné d'être euh, traité ainsi. Il s'est dit, mais pourquoi pas faire une association Donc on s'est mise, euh, tout le monde s'y est mis un peu. Les amis, la famille, euh, les connaissances. C'est vraiment quelque chose de, de comment dire, euh, c'est une entraide au fait. Nous sommes nés au Cameroun, mais on a grandi en France, mon frère et moi. Non, ça, fait, ça fait des années qu'on a quitté le Cameroun, mais on y retourne régulièrement. Là, à l'heure actuelle, on aimerait bien faire un petit peu dans le médical. Ces enfants, en fait, ils sont, euh, ils sont retirés de tout. Donc, ils n'ont pas de scolarité, ils n'ont pas de, de, de... comment dire, de soins, de soins. Et nous, on aimerait bien fonctionner avec ça. L'éducation euh, tout court à côté et l'éducation à la santé. Là, on essaie de voir un partenariat avec des médecins, justement, on a, on a rencontré là tout à l'heure, pour qu'ils aillent faire les vaccins, même des consultations, parce qu'on a, on a fait une opération dernièrement, un petit de 6 ans, qui s'est fait opérer d'une hernie Donc, si on n'avait pas fait ce, cette démarche-là, il n'aurait pas été opéré. Donc, grâce aux dons de certains membres et tout, des gens qui ont entendu parler, on a pu récolter assez de fonds, il s'est fait opérer, maintenant il va super bien, il a repris l'école. Donc c'est ça le but au fait. On aimerait bien au fait fonctionner dans d'autres pays d'Afrique, même dans d'autres pays, euh, peu importe au fait. Mais il faudrait qu'on ait des membres dans ce pays-là. Actuellement on a des membres au Cameroun. Ce sont eux au fait qui permettent la transaction entre les, les dons qu'on a et les établissements. Parce que nous on ne peut pas se permettre de se déplacer à chaque fois, c'est extrêmement cher. Cet argent on préfère envoyer, ils achètent le nécessaire et on donne aux enfants.